Vous vous demandez comment agir pour le climat, mais vous ne savez pas très bien par où commencer. Ensemble, avec la Fondation Nicolas Hulot, nous allons voir six gestes très impactants qui, si nous sommes très nombreux à les mettre en œuvre, permettraient vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, agissons pour le climat la viande, c'est deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Tout le monde ne peut pas devenir végétarien, mais en ne mangeant de la viande qu'une à deux fois par semaine, on économise jusqu'à 20% de ces émissions de gaz à effet de serre. Si vous faites notre geste numéro 1 et que vous mangez moins de viande ou que vous devenez végétarien, vous allez libérer du budget alimentaire pour acheter des produits de saison, locaux, bio, de meilleure qualité, meilleur pour votre santé et pour l'environnement. Si vous rejoignez par exemple une AMAP, une association de consommateurs auprès d'un producteur de fruits et légumes local, ça vous coûte à peu près 20 euros par semaine pour une famille et vous soutenez aussi un agriculteur dans sa démarche écologique. Isoler votre maison ou votre appartement, c'est faire un geste fort pour le climat parce que probablement que 60% de vos consommations énergétiques partent dans votre chauffage. Adressez-vous euh, près de chez vous à votre espace info-énergie. Il y a des aides qui existent, notamment le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Aujourd'hui, tout le monde peut changer de fournisseur d'électricité. Il existe de très nombreuses offres 100% renouvelables, donc des offres d'électricité verte. Ça prend 5 minutes sur Internet, le fournisseur que vous avez choisi s'occupe de tout et vous n'avez pas de coupure de courant. Pour faire le tri entre toutes les offres vertes et vraiment soutenir les énergies renouvelables en France, vous pouvez regarder le guide de l'électricité verte dont l'adresse s'affiche ici. Les transports sont le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Laissez votre voiture au garage, prenez le vélo, les transports en commun, le train, et surtout, essayez de rendre l'avion exceptionnel. Si vous avez de l'épargne, par exemple dans un livret A, vous pouvez aussi placer cet argent directement dans les énergies renouvelables en France en choisissant par exemple les plateformes d'investissement que sont énergie partagée ou l'endosphère. C'est un investissement qui est rentable parce qu'il peut rapporter jusqu'à 8% par an.